Coucou Youtube! On se retrouve pour une petite game avec 3 Ultra Bretons! Dash, on vous salue dans les commentaires d'ailleurs. Pensez à commenter, liker et vous abonner. Bisous. <rire> Exécuteur, te mets pas la pression, je suis sûr que t'es au moins 6 fois meilleur que Rageur, qui lui est vraiment nul à chier. Ah bah, hey, je l'avais pas, euh, pas, pas dit. 6 <rire> Et c'est qui le meilleur là du coup? Ah bah, je te l'ai dit, c'est Jimmy. C'est les stats qui disent ça. Les stats parlent d'eux-mêmes. Les gars, si on, gagne la, si on gagne la game, chaque kill c'est un mois de sub, hein. je vous, je vous l'offre. Allez go gagner la game. Une tentative. Bah, un essai, il, il, en faut, il en faut pas d'autre. Hein. Ouais c'est ça. Déjà la chance qu'on a de jouer avec toi. Tranquille les gars, c'est le plaisir. Il y a du monde, euh, une pink euh, spawn là. Il y a du monde sur la hauteur, yes. Après, on a quasiment l'argent, si possible. Go essayer d'acheter le plus vite possible. Euh... C'est le, le but du camion. Je pose l'argent juste derrière moi si vous voulez acheter, il y a 7000 balles. j'ai pas eu, eu l'autre kill euh, Il a eu les cracks, il, il a une balle Il est, est, est où frérot Il est le bon coin là Il y a une autre équipe hein Les gars Putain, vous avez pas ramassé l'argent! <rire> Bande d'outes <de rire> <pangoleurs>. pour <rire> Mais y'a personne qui s'occupe de rageur! Frosty, envoie ta thune! Les gars, reculez, je, je vais acheter direct. Et je peux, je peux même t'acheter des plaques, gros, ouais. tu Frosty, tu, tu peux acheter. Euh, 000, je prends un plaques je un Ouais, de ouf. Tu sais, y'a trois plaques par terre. une boîte de plaques, hein. Ah, pff, ouais. Comme, comme vous voulez, les gars. Oh, oh tout le monde c'est dingue, il a trois équipes en un bâtiment Il y en a encore un sur la hauteur Il est au fond du bâtard oh. Je suis là les gars <coughs> tu, tu fais du GTRP rôle serpillère ou quoi bah il y a ouais, encore un, ouais. sûrement, là. Il y a encore un dans ce bat-là. Je fais 11 kills, vous me dites si vous en voulez. On <rire> <rire> est là, dans le sac à dos. Oh. Quelqu'un a des plaques marables ou pas On en est euh, trois, monsieur. Les gars, vos lobbies, oui, c'est le, le paradis. Hein. Ah, je suis prêt à vous payer pour jouer avec vous tous les jours, les mecs. Mec, il y a 120 personnes, j'ai déjà 14 kills. C'est quoi ce lobby de merde <rire> Tu vas faire ton record. <rire> bah ouais, lobby à la con. Et euh, Frosties, il faut avec Exécuteur, il faudrait que vous preniez un drone. Euh mais mais, mais okay, le claquiez pas, gardez-le sur vous les gars. Ouais je le garde sur moi, comme, comme, t as t as t comme, comme tu gardes une grosse, une grosse palette de shit, tu vois. Dans ça t'es en pas face, pas. Pas. à terre en face là-bas. T'as un bel C'est Bah il met des balles à 200 mètres, c'est l'homme qu'il a décidé de devenir C'est une balle sur 500, je fais ça Quoi et une balle sur 500 000, quelque chose. Mais si le mec bouge pas, non, encore un de mort. <rire> Tu veux un petit truc sympa, tu sais que El Rajeur, notre pote, il nous a appelé quand on était au boulot pour nous dire qu'il avait fini avec un Ouais, bon, ouais! <rire> <rire> <Vous rire> mais vous vous connaissez, vous êtes des potes euh, du même coin ou quoi? Ouais, genre, si tu veux, on a fait nos études ensemble, tu vois. Après, on ah, est parti chacun notre coin, bosser, machin, tout ça. Ah, mais c'est euh... cool ça. Exécuteur, je te pose l'argent là. Eh, bah juste... breton, donc c'est ach Achète un drone, poulet. Ils sont mignons. 30 kills, je mets 50 subs. Et Ghost ça fais pas l'américain, t'as même pas euros pour t'abonner, alors 50 subs, c'est beaucoup. Moi j'ai encore un drone sur moi. Les gars, c'est le paradis vos lobbies. <rire> ah, tu plaisir. ce game-là que tu fais le niveau 1000. Il peur, a du monde ici dans ce bâtard, ça vient d'atterrir. Vous avez des camions, les gars? Sans déconner, je suis déjà à 20 kills, les mecs. Hein. Je, peux, je peux battre le record du monde en fait. Mais sans, sans déconner, dans, dans votre putain de lobby, je vais battre le record du monde. Il il... en, en, en, en vrai, il faut juste que vous... les gars trouvez moi des, des drones, des drones et des véhicules, et, et, et je te bats le record du monde. Hein. Je m'en pas, pas les couilles. Oui, oui. <rires> faut pas te les tuer, faut juste les ping. Non mais tuez-le les gars, faites-vous plaisir aussi. Non par contre, si vous pouvez claquer des petits drones là, ça, serait... ça m'arrangeait de ouf. Ouais, euh... non mais... Hein. Oh, ro... oh là là, oh. Oh. Oh. Oh. oh. Il y en a partout, tu sais même pas où aller. Y'en a 3 en bas là. Hein. Ouais y'en a 4. Ils vont tous mourir gros. Un à droite, un à gauche, un devant. Je subis va me tuer Ah putain Une autre équi... Les gars une autre équipe qui me craque Lui qui rentre au, au best timing Toujours sur... sur des détails à chaque fois ces games Ouais c'est grave, on fait le goulag C'est bon les gars c'est bon Si jamais essayez de, de, de, de récupérer En fait j'ai besoin d'un véhicule pour me déplacer plus vite Et, et faire il y a un mec qui m'est tombé dessus Ok il faut me réanimer les gars Je me suis fait Je... Y'a toute une équipe une équipe de 4 qui campe le choc en fait Alors les gars il y a une équipe de 4 qui campe exactement notre colis et une team qui est sur le, sur le bâtiment Oh merci pour la réa super vite les gars je, je retombe là où je suis mort au début. Mais du coup, résumé les gars, il y a une team d'ennemis ici, une team d'ennemis ici. Je suis en train de monter les gars. Euh, oh putain souvent leur tête les gars non, non non moi je suis mort il y avait il y avait une triple bêtise par terre ah, fais chier, j'aurai besoin de vous pour une réa encore. Je me suis fait briser, les gars, par un timing. Tiens, moi, euh, oh, putain, vache. Je pense qu'ils vont tous mourir, les gars. C'est bon. <coughs> Exécuteur Ouais. Tire-leur dessus. Nice. Balance les termites à l'entrée de la porte. Bien, bien loin, à l'intérieur. Bien loin. L harmite, l harmite. Là, c'est devant. Prends l'argent de, de Frosty et prends la voiture. voiture à Frosties Vous essayez essayer de réanimer ton collègue avant de partir C'est mort. mort Ça va se finir comme ça les gars Ça va se finir comme ça Vas-y elle ouais. Rageur courage pour le goulag ouais. oh. bon. Tiens Rageur Ouais Tombe là-dessus à fond poulet. De réapprovisionnement... ouais, ouais. Pas non pas sur ça, pas sur ça genre ouais, <rire> va, va pas le chercher toi, va à l'opposé Frosty. Genre euh... vient... Ouais sûr. Genre tu vas tu vas à celui-là. Je okay. suis quasiment sûr que ça a popper à celui-là. Ibédav va putain merde, ma game elle est brisée les gars. Bon mais c'est pas grave. Dommage, j'aurais pas dû mourir. Ah, mais c'est juste à ta gauche du coup. Attendant de parler, tout paraît simple. Je te jure. <rire> ouais c'est pas compliqué les gars. Ouais c'est ton taf quoi. Non mais bah, même... Ouais, c'est de la logique, c'est de l'habitude aussi. Ouais, ouais, ouais, il y a une question, il a forcément une question d'habitude, mais euh, en fait, il faut pas. Votre plus gros problème là, c'est le stress. Ça. Non bah oui, voilà. Bah... Ah, c'est les situations, mec. Vous manquez de faire des infarctus, je le vois gros. Oui, puis savoir le nombre de personnes qui nous regardent sur ton live et tout, non mais tu peux. Fr frérot, je suis offline, y a personne. On est, on est 15. J'en <rire> ai 15 <rire> Mais mec, il mec, y, a, y a 15, 15 pèlerins sur mon live. Oh, bah, euh, je... Comme il disait tout à l'heure, j'en doute pas. Viens, je viens bien. Avec moi, exécuteur. Je comprends bien. Non, je comprends bien. Je comprends bien, cette phrase. Allez, mythique. <rire> euh, go acheter. On te réanime juste après, gros. Mais on a besoin d'acheter nos classes, sinon on va mourir. Ouais, mais c'est T'as vécu, carrément Vite, vite, vite. Attends, même pour le réa. Bordel achète, enculé Rien, rien, rien, rien. C'est bon, on peut réanimer. Les gars, claquez des drones Je vous ai laissé mes 2000 balles sur le truc. Oh, non, non, je suis. Mais... Non, j'ai pas fait gaffe. Bon mais je dois rusher avec le sniper en oscope. Je compte sur vous les gars. Tu veux un bouclier Oui... Euh, oui. Oui. Oui, pourquoi pas. Bah Tiens, je te, je te laisse un, un bouclier, je sais que c'est ton truc. Attends un peu, j'ai vais peut-être avoir mon arme là. Mec, c'est incroyable. J'ai pas, pas mon arme. Attends, peut-être ici. Y'a une flèche qui vient de partir. C'est Jim. j'aime. Toujours Il la mis en plus, sérieux. ça ah, Là, ouais, je suis bon, dans la de... là-bas. Wow! Sur la tour là-bas! Ah, ouais, d'accord! En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là-bas. C'est -ce une cover, pas du tout ouais. Ça, il nous a manqué de défense à la gueule. Ouais, il a pas l'air d'être mauvais. Est-ce que je peux ça haut hein, ou est-ce que est j'ai posé mon. Le pistolet! Les gars, est-ce qu'on remarquait qu'il y a un mec qui me tire dessus, il est tout seul Est-ce qu'on pouvez juste tirer une balle dessus Une seule. On se retrouve à mon Les gars, une seule balle. Juste une, les gars. Juste une. Tirez dessus Mes bandes de bâtards Tirez dessus Je voulais pinguer <rire> non, Les gars, vous foutez de ma gueule, en vrai Derrière, je... toi oui. Derrière toi! Je ramène Derrière toi! Tiens, je te donne ça. Il est knock. Il monte quand même à la tiro. Oh la pute, mais allongé dans le camion, mais non, mais sérieux, <rire> comme une comme une catinante. Putain, même même Nox ça monte, à... apparemment les gars. Ah, oh, Déjà là, de rien. Euh, merci. <rire> t'as oublié avec qui on joue. Ouais, c'est clair. Tu veux <rire> ton pistolet, je peux te le ramener, je vais le retrouver. Ah de ouf, ah mais t'es le boss euh, Frosty's. Ah, on est pas très utile au moins. Frosties, pour la Bon la... la... oh, t'inquiète. Euh, dans, dans, dans la nacelle au-dessus de toi, fais attention. Je te couvre. il, il, il, balles, il, il ouvre. Ah merci gros. Tiens, je te rends ton boubou. Merci. Frosties, on, va, on va garder cette maison, ok En fait, je crois qu'on est dans la merde. J'ai envie de te mentir. Vas-y tu sais quoi Je vais le pusher, je vais leur éclater le front. C'est para. Pas personne. On aura le centre Ouais On est bien on, on, est, on est bien là les gars Si tu fais le tombif, on peut soit acheter un drone, soit... Du coup... Exit les gars juste mémorisez... Attends, sur le chat y'a qui comme modo là Hein Parce qu'on a fait un pari les gars, si on fait un top 1. Eh Jim, c'est pas toi comme tu Non Snap, Jim Tiens, je Bah non on est le coup. Encore 25 dans la zone des Bon il est chiant à contacter. Est-ce qu'il y a pas notre modo Smooth, parfait. Ouais les gars, sur le chat, il y a IBS tient du bas smooth. C'est un, mod un modérateur. Ah. Vous lui filerez vos euh, vos noms Twitch. Et euh, si on gagne, mais chacun de vos kills égale un mois de sub offert. Mais attends, t'es avec une putain d'arbalète Ouais. C'est un crack. <rire> C'est crack là-bas toi, Tu l'as mis à tercer? Ouais, je. C'est qui qui me passe devant tout le temps? Rappeur. Derrière nous, derrière nous, la hauteur, derrière nous, euh, ici. J'avance. Tiens, mais je te fais une couleur, je t'ai comme tu Ah, Ici. Il y en a un terre. Ah, c'est bon, je suis en traverse, attends. J'ai le Le truck, les gars, le truck, hein. Tirez dessus. Je vais mettre une petite flèche. Full team, full team, ça rush. Trois mecs qui sont mis. Un en, en bas, en bas, il gagne en, en bas. Ah. Ça monte, ça monte. On a un à terre en bas et un autre qui monte. Il monte, je, là. Il monte. Il y en a un à terre en bas. Ah il a eu la foutine, il a eu la foutine. <rire> J'arrive les gars. C'est un monstre ce mec c'est un monstre. Je <rire> te jure, c'est un monstre. <rire> je pourrais en réanimer un de vous les gars. Attends, tu sais quoi Frosty's, tu vas Ouais, je vais y aller. Bien en gros, fais le lapin. <rire> Besoin de reconnaissance ici. Plus que 10, vous y êtes presque. J'ai même pas le temps de me plaquer. Eh, vous c'est la tête. Oh, le oh, le stack, là, beau. <rire> oh. T'as resté la c'est t'as C'est Oh, oh, oh, oh, oh, même pas besoin d'aller sur Youtube ou Twitch, on l'a sur notre télé comme ça chez nous tranquille. Tu veux C'est encore mieux C'est plus pratique les gars Ah bah c'est clair Oh calme <rire> Attendant, les gars sans te faire passer le temps quand En fait, y'en a un là, et y'en a deux ici les gars. Y'avait un drone à tes pieds chauds. Oh, what the puzzle on approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Y'avait un masque à gaz derrière toi T'as peut-être pas fait le meilleur fois. hein. Il y a un masque à gaz juste devant toi chaud là. Je vais battre. T'arrives, Là, là. Crac, crac poulet. Ouais en fait j'aurais dû acheter un masque à gaz et la continuer solo, j'étais con. Putain, je me suis fait bloquer par le, par le bordel. Ouais, ouais. Et après, j'aurais dû acheter un masque, j'aurais dû le ramasser. J'ai choc la fin. Ouais, c'était une, une bonne game, les gars. Ah bon. C'était une bonne game, les gars, quand même. J'ai choc la fin, mais c'était une bonne game. il a eu Comment ça, le tricheur <rire> bien, hein. jeu chaud. bien joué, chaud. Merci, les mecs. Bien joué, bien joué. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bisous, voilà. bisous. On rigole. Bisous. On rigole, bisous, bisous. Bisous, bisous les bisous. gars. <rire> <rire> Oula, Oula ça, ça, ça noircit le pantalon là un peu. <rire> on rigole, on rigole <rire> On sait que t'es fou <rire>